Avant de démarrer un programme, il est bien important de calibrer sphéro. Pour calibrer sphéro, il faut appuyer sur le bouton aim en haut à droite de la tablette. Lorsque c'est fait, nous devons faire tourner la petite lumière bleue qui est sur sphéro pour que cette lumière soit pointée vers nous. Ensuite, nous sommes prêts à démarrer le programme.